Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire des samosas au porc. Pour ce faire, j'utiliserai ma recette de samosa au bœuf. Je remplacerai simplement le bœuf par le porc. Autre substitution, la sauge fraîche du jardin remplace la coriandre. J'adapte facilement mes recettes pour y intégrer ce que j'ai à la maison. Inutile d'aller acheter de la coriandre si on a autre chose. Les samosas sont des beignets triangulaires farcis très populaires en Inde. Ils sont normalement frits. Moi, je l'ai fait cuire au four pour une question de santé. Alors, pour la farce, euh, les ingrédients vont figurer sur le lien que je vais mettre dans la case de description de la vidéo. Alors, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, deux oignons hach hachés, deux livres de viande, euh, une pomme de terre pelée puis presque cuite et écrasée à la main ou taillée en dés, euh, une, un quart de botte de coriandre, une cuillère à thé de curcuma, une cuillère à thé de carie, une demi-cuillère à thé de coriandre moulu, une demi-cuillère à thé de poudre de chili, un quart de thé de gingembre moulu, puis sel et poivre. Alors, c'est parti! Alors, deux cuillères d'huile d'olive. Une, deux... Je suis assez approximatif lorsqu'il est question de quantité. Alors, on fait chauffer l'huile... La première phase, c'est de faire suivre les oignons. Alors, euh, on va vérifier si l'huile est prête. Alors, l'huile est prête, donc on va mettre les oignons. L'objectif ce n'est pas de les faire routir, mais tout simplement de les faire tuer. Si vous préférez les faire outiller pour avoir un goût d'union aussi, c'est possible aussi. Maintenant, je vais ajouter le porc. Par la suite, je vais égouter, j'ai mis un égouttoir, je vais égouter la viande pour ne pas avoir le gras de cuisson. Le gras de cuisson peut être conservé pour autre chose, pour une soupe par exemple. Alors, je transfère la viande ici pour l'éviter. Alors, on a notre pomme de terre ici, donc on l'écrase tout simplement. J'ai un petit morceau de, de pelure encore. On l'écrase tout simplement. On peut l'écraser avec les mains, mais c'est tellement chaud que j'ai préféré l'écraser avec ça. Tout simplement. On peut mettre une, deux pommes de terre. Moi, j'en ai mis une pour l'instant, je vais la vérifier. J'ai une autre pomme de terre au cas où. Ensuite, on ajoute la viande. Ensuite, on ajoute la sauge. J'avais la sauge et les épices. Alors les épices, c'est euh, on a la, la, la, le curry, la curcuma, la coriandre moulu, la poudre de chili et le gingembre moulu. Tout est ici. Donc, on met ça là. Il y a du sel et du poivre aussi dedans. Et là, on mélange. Au début, on va mélanger avec ça. Si on en a besoin, on la mélange avec les mains. Si jamais vous trouvez ça trop sec, alors vous ajoutez le gras qu'on a mis à part, tout simplement. Alors, on ajoute aussi les oignons. Donc, et on a une farce complète. Alors les oignons ont été ajoutés et voici la farce complète. Évidemment, on n'utilisera pas tout.